Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des Astres 10, c'est moi et voici les prévisions de la Vierge pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, euh, d'ici le 20 juin, le Soleil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 les moins chanceux, les lions. Et vous, vous êtes ici, chère Vierge. Donc, la lune sera dans votre onzième maison. Vous pourriez avoir des rencontres très stimulantes, surtout avec les amis ou les collègues. Les rencontres pourraient être virtuelles aussi. Mardi, votre générosité sera très apparente et peut-être trop forte. Alors, il faudrait être prudent, ne pas laisser certains malveillants en prendre Avantage. Cette générosité pourrait être en forme monétaire ou en forme du temps que vous pourriez offrir aux autres. Mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi, jeudi et vendredi, vendredi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre douzième maison.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 les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi, p.m., samedi et dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans la Vierge, dans votre signe. Et bien sûr, vous êtes parmi les plus chanceux, chères Vierges. Les énergies durant cette période vous donnent, euh, vous donnent une très belle vitalité. Votre charme et votre charisme feront...